Fini. Pas beau, bien. <rire> Coucou Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon mari Il m'a dit je veux manger un fraisier Un fraisier Du coup je cherchais à Paris Mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas de fraisier en avril Ils ont tout dit Non, en ce moment on fait pas de fraisier C'est à partir du 11 avril ou C'est à partir de 3 mai Je sais pas quoi Donc euh, J'ai décidé de faire moi-même mais j'ai très peur parce que j'ai jamais fait un seul gâteau dans ma vie. Ah, du coup j'ai... Ah, ah je suis très inquiète. Mais il est déjà quasiment 18h. Donc euh, mon, mon mari, il est au travail maintenant, mais il va revenir bientôt. Donc euh, je dois commencer maintenant. Euh, je vais trouver une recette. Bref, facile. Enfin, je ne sais pas si c'est facile. Mais... Ok, il faut mettre des œufs, des œufs, des œufs, des œufs. Trois. Voilà. Il faut peser. Je sais pas combien. Mais qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire Malheureusement. Je n'ai pas le bon pour mixer Chez que ça c'était comme ça c'était compliqué je peux je peur. je pense que j'ai réussi ah c'était dur de de faire pendant 10 minutes que farine celle-là okay, les 90 g la madame de la vidéo a dit il faut mélanger très délicatement Délicatement, dé, délicatement. Le français est trop difficile. Bon, si, si quelqu'un veut savoir, <rire> j'ai appris le français euh, en 2021. Ah, mais c'est impossible de faire délicatement. C'est difficile de mélanger délicatement, c'est trop dur. Euh, J'étais en Corée avant, mais j'ai déménagé en France pour être avec mon mari qui était mon copain avant Maintenant on est à Paris mais avant on était à Marseille pendant 4 mois et j'ai pris un cours intensif de français là-bas pendant 4 mois Oh Mon mari, il m'a envoyé un message Il a dit je m'en entends, mais moi aussi J'espère que ça va marcher, sinon je vais pleurer Je voulais acheter un fraisier, je voulais acheter Moi, euh, moi je suis pas, je suis pas chef de pâtisserie Il faut étaler, non Comme ça c'est dur de s'occuper de mari c'est vrai. Si vous êtes marié, vous allez comprendre. C'est bon Un petit peu plus. 55 g de sucre, jaune il faut, Ok, il faut mélanger, donc je mélange. Je dois m'en concentrer, donc excusez-moi. Je suis stupide. Ow. Ow. Ah. Je me suis fait mal. Ah. ah. ah. <rire> mmh, je, tu penses pense pas que soit cassé. Ah, je voulais, je, je voulais trouver ça. Je dois, je dois cuisiner quand <rire> ça j'ai fermé ce... Comment on dit J'ai fermé ce... Euh... Ah, j'ai oublié le mot J'ai fermé ça et j'ai ouvert ça Mais j'ai mis mon, mon doigt entre les deux tiroirs Ah oui, tiroir, tiroir Ah, c'est à cause de mon mari tout ça ah oh, oh, oh. oh, c'est cramé Je vais jamais refaire un gâteau Maintenant, il faut ajouter du beurre Mais c'est normal, c'est normal d'utiliser autant de beurre comme ça Mmh. Mmh, je pense Je pense que ça va être bon Les fraises Premièrement Ok ça c'est très beau donc je vais laisser pour la décoration <coughs> Mais c'est pas possible ah, Stop les stop Non non non non Oui oui oui Oui euh, Je pense que c'était comme ça Il faut mettre les fraises Regardez regardez du coup, il faut mettre euh, la crème Bonjour, Ricky. <rire> ah. Bébé, non mais dis ah, quoi Mais quoi Dis-moi si je veux pas rentrer, il crie pas comme ça, tu veux... Me... Je me surprends à mort, hein. je suis fatiguée à mort Oh mais... Oh mais il est vraiment... Oh, je m'en ai marre Je préparerai très dur pour lui... Je m'en ne ne Je ne ne ne Ah ah, ne ne ne ne ne ne ne ne je ne ne ne Comme ça ne apprend, c'est ça Comme ça on apprend Je veux, je veux que ce soit un peu plus euh... bon, je pense, je pense que je vais le laisser comme ça On a divorcé Les bébés sont partis avec J'ai encore raté mais on hein? pas à travers Ce qui compte c'est d'après Quoi Ou quoi On que j'ai essayé Ouais Mais bébé, j'ai une question bébé Quoi Quelle bougie Il n'y a pas de bougie bébé <rire> Désolé, j'ai oublié. <rire> <rire> oh yeah! Il bougie là, trois bougies. Souffle, bébé, souffle! bien ah. anniversaire! Ah. Il est beau, par contre. On dirait pas comme ça, mais il est beau. Oh, il est beau par contre, il est beau. Là. Il fait quoi, lui? là? Hein? C'est quoi, ça Ok! Le ah, tu veux manger aussi, Tu veux manger aussi C'est comme un chat. C'est C'est difficile. C'est pas C'est Allez, vas-y